On s'aperçoit que les énergies nouvelles de type éolien ou solaire doivent fonctionner avec des stockages. Ces technologies-là sont aujourd'hui incontournables pour répondre aux enjeux de la transition énergétique. l'entité Energy Storage Solutions est de répondre aux besoins des gestionnaires de réseaux électriques et plus largement du système électrique en stockage d'énergie. On conçoit des solutions complètes, clés en main, de façon à pouvoir servir la stabilité du réseau et la continuité de la distribution d'électricité. Ces batteries ont été dernière, Saft, ces nouveaux high energy twice more powerful than the one we used to uh, to deliver before. So the container integrates all the air conditioning system, the uh, protection system, the uh, control system to get a, a safe uh, and reliable system. Here in Dunkirk, we have installed 11 uh, high performance uh, Intention Max uh, 20 feet uh, container, high energy. It makes a total of 25 megawatt, 20, 5 MW the point of connection. installation Une batterie, qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire dans ce schéma-là Elle va pouvoir intervenir quand il y a un excès de production qui augmente euh, la fréquence. Et donc là, on va charger nos batteries pour compenser en sens inverse. Et de la même façon, quand il y a un manque de puissance sur le réseau, les batteries chargées vont pouvoir injecter cette puissance-là. C'est important to remember that we have been able to deliver within a year more than what we did deliver within the last 10 years. This project is the largest uh, system installed in France for such applications. Mon souhait pour la planète est de pouvoir développer dans les 10-20 ans à venir des installations comme nous le faisons aujourd'hui à Dunkerque, permettant de remplacer les énergies fossiles par les énergies renouvelables.